Bonsoir à toutes et à tous mais je fais une petite vérification vu que la dernière fois nous avons déjà fait l'émission 141 la semaine dernière et malheureusement elle n'était pas diffusée donc on a fait avec Marc un test lundi dernier qui a bien fonctionné et donc voilà nous refaisons euh, une semaine plus tard l'émission 141 qui s'intitule le grand filtre voilà donc moi je vérifie sur la page radio-anarchiste qu'on a bien la vidéo en direct. Je ne la, je la vois pas, attends. Je ne comprends pas. À propos, photo, publication. Ah, euh, comment ça se fait que je vois pas la vidéo en direct C'est parce que tu fais partie de l'équipe Radar euh, ah oui, tu crois hein? de bah oui, donc, en Je suis en train de diffu ah, diffuser. Alors attends, je vais regarder. Alors, des machins, des... Des machins, mais... ouais, il faut que j'aille. Euh... Ah, bon, toi, toi, ça te dit que ça diffuse Bon, bah alors, si tu veux, je stoppe et je... Non, je vais te faire confiance. Normalement, les gens, s'ils écrivent, ils peuvent dire qu'ils ont le son et qu'ils voient bien la vidéo. Donc voilà, si quelqu'un nous regarde en direct, essayez d'envoyer un, un, un petit message sur la page radar pour nous dire qu'on est, qu est bien en direct. Donc, ce soir, malheureusement, Pierre Merischkowski, enfin heureusement pour lui, mais malheureusement pour nous, il ne sera pas là, euh, parce qu'il est à une projection d'un un de ses films sur Paris, euh, à cette heure même, euh, et notre ami Fabrice David ne sera pas là non plus parce que malheureusement, il, il a, il a positif, été hein. positif à la COVID. Comme quoi, euh, la COVID, c'est pas parce qu'on en parle plus que ça n'existe plus. Voilà, donc ouais, euh, il faut faire la différence entre la réalité ouais, médiatique. Prends, hein. Ah bah tout le monde, tout ouais, le ouais, monde. On voilà. Donc. Sur l'affiche, bah, c'était bien sûr marqué euh, le, le 6 avril, le grand filtre, et donc on peut voir en, en filigrane les, les, le symbole, les, les 18 miroirs hexagonaux euh, du James Webb, euh, qui observent l'espace profond, voilà, et on va parler du, du, du grand filtre, et c'est sous-titré Société et Catastrophe, voilà. Donc, on va rentrer un petit peu dans les choses, mais... En préambule, je vais citer euh, Jaurès, Jean Jaurès, qui avait fait un discours à la Chambre des députés le 7 mars 1895, dans lequel il avait dit le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Alors, personne n'a saisi la Mivilude, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, ni à propos de la solution finale ni au sujet du grand remplacement, et encore moins par rapport à la théorie du grand filtre. Pourtant, tous les dangereux raisonnements simplistes s'appuient sur des systèmes axiomatiques. Les propagandistes, à l'origine de ces oxymores viraux, comme actuellement euh, l'oxymore viral, où on parle de terrorisme intellectuel, donc c'est des oxymorphes viraux, donc ça consiste à mettre deux mots qui sont un peu antinomiques ensemble pour créer des, des concepts qui sont de la pure propagande. Donc les propagandistes qui fabriquent ces oxymorphes viraux ne sont pas nécessairement conscients des abominables mutations futures de leur création, dont les conséquences à moyen et long terme iront bien au-delà des buts immédiats de désinformation et de confusion, ayant prévalu à leur mise en œuvre. Alors que les idées soient bonnes ou mauvaises, leur vie peut dépasser de beaucoup nos espérances de vie individuelles, voire celles des sociétés humaines. Les instabilités économiques et sociales sont intrinsèques à toutes les sociétés organisées, car elles sont des systèmes thermodynamiques complexes, dissipateurs, qui selon des théories biomathématiques telles que celles développées par Alan Turing au sujet de la morphogénèse, participent à l'augmentation globale du désordre pour préserver localement et temporairement un ordre axiomatique selon le principe de l'entropie. Le développement optimum d'une société est générateur de crises stochastiques, que ces sociétés soient, comme elles le sont aujourd'hui, capitalistes libérales, capitaliste bureaucratique ou capitaliste confessionnel Seules des sociétés post-industrielles ayant pour but une viable pérennité plutôt qu'une mortifère croissance, grâce à des lois mathématiques fractales compatibles avec un désordre naturel minimum consenti au niveau sanitaire, social et économique, lois fractales dont les algorithmes contiendraient des systèmes de rétroaction permettant une adaptation fine aux modifications stochastiques endogènes et exogènes, ce qui pourrait éviter aux sociétés futures de bégayer sans cesse les mêmes erreurs en pataugeant jusqu'au cou dans la boue nauséabonde des mortelles ornières laissées par les chenilles sanglantes de tous les nuisibles véhicules en chef passé. Le commerce reste un réacteur permanent de conflits locaux, L'accaparement de ressources naturelles, de territoires et de ressources humaines sont des buts vitaux pour toutes les sociétés hiérarchiques. Pour tous les systèmes militaro-industriels, il faut être le plus rapide, le plus élevé, le plus fort. Ne fermons plus les yeux sur le mortel esprit mercantile de compétition. Abat le Grand Paris. Boycottons les Jeux Olympiques. Paris. 2024. Alors là on voit l'affiche Paris 1924 donc effectivement ces Jeux Olympiques Paris 2024 euh, ça va être le centenaire en fin de compte de la célébration de l'empire colonial français des Jeux Olympiques de 1924 où on voit euh, le, le, le bras tendu euh, de ce salut euh, on va dire euh, on va dire, euh, qui, voilà, qui a été repris par euh, les fascistes euh, italiens, et, et ce bras tendu aussi qui a été repris par euh, les nazis en Allemagne, donc c'est hyper euh, nationaliste, et militariste, et, et je dirais corporatiste, donc voilà, c'est tout ce dont on, nous n'avons pas besoin. Donc de manière paroxysmique, le mercantilisme génère régulièrement des conflits généraux, ils sont, pour les classes dirigeantes de toutes les sociétés impérialistes et capitalistes militaro-industrielles, en compétition permanente, les moyens indispensables de domination militaire et de domination démographique des peuples. Ces conflits généraux sont vitaux pour l'entretien du dangereux cercle pervers d'une efficace et compétitive production de masse, pour la préservation du nuisible modèle économique de la croissance à tout prix, modèle durablement impossible dans un milieu planétaire fermé, sans les régulières et sanglantes destructions de masse de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que des populations qui en usent. Voilà ce que sont les guerres mondiales. Lorsque la police secrète du tsar Nicolas II Publie en 1903 les protocoles des sages de Sion, ils veulent faire croire, à travers ce faux manifeste, fabriqué de toutes pièces, que les révolutionnaires russes sont les marionnettes d'un complot mondial ourdi par les juifs et les francs-maçons. En février 1917, cet ignoble torchon propagandiste fera chou blanc, par contre, le nuisible et mortel antisémitisme orthodoxe prospérera en Russie soviétique et laïque, ainsi que partout dans le monde, grâce à la Première Guerre mondiale. Sept années plus tard, lors de la rédaction de la Bible du démon nationaliste Adolf Hitler, celui-ci fera ouvertement référence au virus confessionnel qu'est le protocole des sages de Sion, comme justification de la délirante théorie nationale-socialiste du complot juif mondial. Un nouveau conflit mondial et une solution finale plus tard, des suprémacistes américains ressusciteront cet abominable virus révisionniste dans les années 70 sous l'appellation ZOG pour Zionist Occupation Government. Aujourd'hui, ce sont les adeptes du délirant complot QAnon, où pédophiles, cannibales et satanistes forment l'État profond, ce fameux deep state, qui est lié à un concept, euh, lié à un, à un gouvernement euh, occulte qu'il y avait en Turquie en 1973 pour combattre la montée de l'islamisme. Donc ces, ces, ces gens de QAnon luttent aux côtés de Donald Trump. Pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Alors, les rejoignent en nombre ceux qui agitent le grand reset. Donc, c'est un oxymore créé en 2020 par Klaus Schwab, président du Forum économique mondial. Toutes ces ignobles et sectaires théories du complot permettent de brouiller médiatiquement toutes les alternatives viables car non subordonné au nuisible paradigme capitaliste. Assimiler la survie des plus aptes avec les mortels chantages thermonucléaires permanents vitaux pour la survie des puissances militaro industrielles dominantes, que sont les cinq membres avec droit de veto du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, est une criminelle stratégie perverse et mafieuse qui méconnaît et dévoie sciemment les idées progressistes de Charles Darwin. Que ce soit la Russie tsariste, la Russie stalinienne, alliée, ne l'oublions jamais, de 1939 à 1942 avec l'Allemagne nazie, voire l'actuelle fédération de Russie unie poutinienne et son soutien indéfectible à l'ex-président Donald Trump, la filiation spirituelle transnationale entre les suprémacistes blancs les nationalistes et les racistes, est historiquement établi. Voici à ce sujet une citation de David Duke, ancien chef du Ku Klux Klan. Dans cette cause sainte, nous devons partager un principe immuable. Toutes les personnes d'ascendance européenne, où qu'elles résident dans le monde, sont des frères. La Russie a toujours été un rempart à l'Est, la frontière de notre race, et elle est maintenant sur la ligne de front de notre lutte actuelle. Je prie pour que la mer Russie soit forte et saine, pour que la mer Rus Russie soit libre, pour qu'elle soit toujours blanche. Lorsqu'une Russie consciente de sa race et une Amérique réveillée s'uniront à notre cause, le monde changera. Notre race survivra et ensemble nous irons vers les étoiles. Les sociétés où la stupidité, l'ignorance et l'exclusion sociale deviennent institutionnelles sont des sociétés mortellement malades. Il suffit aux détenteurs de l'autorité politique de ces sociétés de désigner la source d'un problème, qu'il soit sanitaire, social ou économique, pour que la solution de ce problème identifié soit le tarissement même de la source. Cette vision stupide car simpliste de l'infinie complexité de ce qui est des cultures et des sociétés est malheureusement équivalente à celle de l'agriculture industrialisée et chimique avec ses intrants de croissance et ses pesticides éradicateurs. L'accaparement des terres, des ressources en eau ainsi que leur empoisonnement progressif, cumulatif et durable ne sont que les nuisibles corollaires de cette efficace stupidité compétitive, institutionnelle, transnationale en partenariat public-privé. Le Rhum, le charançon, le juif, le puceron, le Ouïghour, la punaise de lit ne sont que les boucs émissaires naturels de tous les paradis artificiels paradis réservé aux oligarques au nom de l'unité territoriale de la nation, de l'efficacité économique et de l'acceptabilité sociale imposée. Les adorateurs de la grandeur de la sainte croissance des dividendes qualifieront d'inutiles, de nuisibles, de vermines, toutes celles et ceux qui se mettront en travers des progrès imposés, Progrès indispensables pour le renouveau de la Grande Russie, pour l'avènement d'un nouveau siècle américain, pour la renaissance de l'Empire chinois. Un problème peut avoir une infinité de solutions, comme il peut n'en avoir aucune, ou tout du moins aucune solution dont la validité soit décidable. Ce n'est pas le logicien et le mathématicien Kurt Gödel qui viendra me contredire, et ce, pour deux excellentes raisons. La première et la plus déterminante des deux, c'est qu'il est mort le 14 janvier 1978. La deuxième raison est que la criminelle stupidité de la question juive, la chassé d'Autriche, lors de l'annexion de celle-ci par l'Allemagne, le 12 mars 1938, étape logique de la criminelle croisade nazie contre le judéo-bolchévisme. Ce judéo-bolchévisme est l'équivalent sémantique de l'actuel criminel oxymore raciste islamo-gauchisme. Que fait à ce sujet la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires Ça, c'est une question que je pose. Rassurons-nous. Nous avons nos propres incultes stupides et dangereux promoteurs nationaux du progrès social imposé avec la retraite à 64 ans, le travail de nuit, la, la disparition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les fameux CHSCT, remplacés par les comités sociaux et économiques, CSE, par décret numéro 2021-1570 du 3 décembre 2021 la crise de la Covid ayant opportunément réglé tous les problèmes sanitaires antérieurs à la promulgation gouvernementale de cet économique et progressiste décret. Il fut un temps où l'infréquentable Front national avait pointé le problème auquel notre nation était confrontée, l'invasion du territoire national par des travailleurs étrangers, les mêmes qui, grâce à leurs contributions fiscales, directes et indirectes, et grâce à leur cotisation sociale, permettaient à la balance commerciale nationale et au régime général de retraite par répartition d'être en équilibre dynamique. Les partis nationalistes, Rikiki, ainsi que tous les mous du bulbe virilistes rassemblés, ont affûté leur simpliste argumentaire politique en quittant la dialectique fondatrice et clivante. Pour se référer à un écrivain français, un temps socialiste national solutréen, en référence à la montagne que gravissait tous les ans François Mitterrand en Bourgogne, près de Macon, près de Macon. et aujourd'hui identitaire médiatico-fréquentable, j'ai nommé M. Renaud Camus, qui a créé en 2010 la théorie propagandiste du grand remplacement. La rédaction numérique de RTL résume ainsi la dite théorie. Les Noirs et les Arabes vont remplacer les Français de souche, ils veulent saper la civilisation française, il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte, mais les élites nient cette réalité. Selon les chiffres de l'INSEE, 52,6% des émigrés vivant en France viennent d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie. Les 47,5% restants viennent du continent africain. En affirmant de manière péremptoire et criminelle qu'il s'agit d'une réalité factuelle niée et non d'une énième théorie raciste, M. Renaud Camus désigne de manière anticonstitutionnelle les Noirs, les Arabes et les élites, comme des parties de la population française qu'il faudrait au mieux expulser, au pire, éradiquer. Faut-il militer pour une nouvelle sainte croisade en vue de préserver la pureté de la civilisation française contre l'invasion des élites arabes noires Ce sinistre personnage a le soutien médiatique de plus aussi nauséabonds que lui, tel l'écrivain Michel Houellebecq. Ces individus représentent la sous-culture française. Ce sont de médiocres frustrés, financés par des épiciers parvenus, qui confondent sciemment phénotypes et génotypes, cultures et traditions, et étant criminellement, à l'aide des médias de masse que possèdent les épiciers parvenus, précédemment cités, d'installer les conditions idéologiques d'une guerre civile. La violence ne profite qu'aux rapides opportunistes, à ceux qui font partie des classes sociales élevées et qui disposent de la force publique et privée. Les origines haïtiennes, de l'écrivain français Alexandre Dumas, doivent-elles nous inciter à purger la littérature française à l'aide de quelques autodafés de souches de, de toutes nuisibles influences allochtones? N'est-ce pas sa couleur de peau qui fit dire à Freda MacDonald, née dans le Missouri, je la cite, « Un jour, j'ai réalisé que j'habitais dans un pays où j'avais peur d'être noir. » C'était un pays réservé aux Blancs. Il n'y avait pas de place pour les Noirs. J'étouffais aux États-Unis. Beaucoup d'entre nous sommes partis, pas parce que nous le voulions, mais parce que nous ne pouvions plus supporter ça. Je, suis, je me suis senti libéré à Paris. Cette femme va acquérir la nationalité française le 30 novembre 1937 en épousant le juif Jean Lyon. Dès septembre 1939, elle va courageusement devenir agent du contre-espionnage, puis, le 24 novembre 1940, elle entrera dans les services secrets de la France libre. Cette femme française nous prouve, contrairement à ce qu'affirment les actuelles nombreuses souches pourries nationalistes, que l'on est français non par le corps, ni par le territoire, mais par l'esprit, c'est-à-dire de manière culturelle. Nous connaissons toutes et tous le nom public de cette femme exceptionnelle. Il s'agit de Madame. Joséphine Becker. Et là, je vais euh, euh, essayer, avec beaucoup de difficulté, euh, d'interpréter un, un texte de Pierre merechkowski parce qu'il ne faut pas oublier que si Pierre est, est, est auteur, réalisateur, il est aussi un excellent comédien, un excellent interprète euh, de, de ses propres textes, et donc je, je, je relève le défi, donc c'est euh, appel... Écoutez-moi, je vous en prie, vous ne voulez pas me donner la parole Tu ne veux pas me donner la parole Mais qui t'a désigné pour donner la parole ou ne pas donner la parole La démocratie, ce n'est pas le bordel. Eh bien si, justement, la démocratie, comme ces organisateurs de synagogues qui prétendent comme un instituteur soviétique juste avant la mort de Lénine que l'école était fatiguée. Et que les croyants juifs, enfin, dis juifs, parce que, parce, que, parce que je n'ai plus mal au ventre. Parce que, justement, parce que vous ne me ferez pas taire. Je connais vos méthodes pour faire taire toute opposition au nom d'un soi-disant tour de parole que vous avez mis en place. La parole. Vous comprenez La parole, elle se prend. Je ne vous laisserai pas parler. Pourquoi est-ce que je vous laisserai parler Précisément. Parce que vous répondez aux questions des profs de fac sociologues qui prétendent « qui prétendent, je ne veux plus avoir mal au ventre, je n'aurai plus jamais mal au ventre à cause d'elle ». Vous comprenez À cause d'elle, à cause d'elle. Ah, je ne délire pas. Mon appel unitaire est, a été, sera. Je déclare ce jour n'exercer aucune fonction de procureur dans l'enceinte le, du tribunal populaire qui sera chargé de prononcer un réquisitoire contre des personnes morales ou amorales qui agissent dans la limite d'une liberté correspondant à leur appartenance au sein d'une classe sociale. Aussi, et pour cette raison, je reconnais que les reniements de Jean-Paul Sartre et de ses acolytes ont créé les conditions favorables d'une patiente et continue élaboration de mon propre existentialisme qui ne repose de ce fait que sur mon statut de squatteur légal du studio cuisine que ma mère mariée à des formateurs de cadre du Parti communiste français de la CGT. Je ne suis pas coupable. Et il est évident que les propos publics que j'ai tenus sur le paillasson de ma voisine de palier, qui concernait une hasardeuse comparaison entre le désastre subi de son compagnon et le silence précédent une note de musique, ne m'exonère en aucune façon de la dette que j'ai contractée auprès de mon père. Je est un groupe, je suis un groupe, je est Révolution. » Fin de l'appel unitaire. « Tu ramènes toujours toutes nos problématiques autour de ta petite personne. » a en effet ajouté une productrice exclue par le comité central de France Culture, qui a toujours, comme moi, partagé l'idée qu'il était nécessaire d'en finir avec l'héritage de mai 67, 67, 69, 70, 99. « Tu nous fais chier Tu nous fais chier » avait-elle ajouté. « Tais-toi » avait-elle ajouté. « Je ne me tairai pas Vous ne me ferez pas taire !»« Je connais le détail de vos méthodes qui permettent de marginaliser les opposants dans les âgés, dont vous tenez à vous assurer le contrôle au nom d'une efficacité fondée sur le nombre et non sur ce que vous êtes incapable d'imaginer et de nommer. Je ne suis pas votre père. Je ne désire mettre et je désire mettre un terme définitif au rapport eudipien qui régisse notre coordination. C'était un dimanche. Ma mère ne parlait pas. Mon père n'avait pas encore parlé. Mon oncle parlait. Votre espace me concerne aussi peu que le couteau pointu qui heurta la soupière qui avait été ébréchée par la domestique gouvernante chaque emploi. Ils ont dit aux obsèques de mon oncle que sur les tournages des films au RTF leur Adler, c'était un plaisir de travailler avec mon oncle parce que mon oncle avait le talent de dénicher les meilleures auberges de la région limitrophe du tournage. J'avais fait grève sur le tournage de mon oncle. Mon oncle avait dit à ma mère, comme mon prof principal de, lycée, de français au lycée, que je devrais avoir que je devais avoir de graves problèmes avec ma sexualité. Mon oncle aussi avait été membre du parti communiste. Et j'avais dit ce dimanche, quel dimanche Ce dimanche, ou bien un autre dimanche. Vous, vous voulez établir la liste exacte de mes dimanches Je n'ai pas à me caler sur son agenda, à elle. Je ne comprends pas comment on peut avoir été communiste et se renier parce que le mur de Berlin est tombé. Avais-je dit dans la seconde qui avait suivi le choc du couteau pointu contre la soupière ébréchée par l'emploi gouvernante, chaque emploi L'idée est plus forte que la mort, avais-je ajouté. Oui, et alors Avait ajouté mon oncle. Et alors Oui, et alors. alors Alors je me suis levé du siège, pas de mon siège, mais du siège familial. Et j'ai dit, quand on croit, on croit. Mais ce n'est pas une question de territoire. Et j'ai ajouté... Le cadeau de mon anniversaire, je le donnerai à la communauté de Kibbutz. Ma mère n'a rien répondu. Mon oncle n'a rien répondu. Tu es un petit polémiste de merde qui n'a rien compris aux enjeux de mai 68, a constaté mon oncle. Et, en tout cas, a ajouté mon père, on ne fait pas des enfants comme ça. Ça va Vous êtes satisfait Vous pouvez triompher Je ne paye pas le loyer et en plus j'ai fait des enfants comme ça. Comme ça On ne fait pas des enfants comme ça et vous connaissez la raison exacte qui vous a amené à prendre la décision, en dehors de tout rapport de classe, de faire des enfants pas comme ça Vous avez fait des enfants parce que vous vous aimiez. Entendu Mais alors, pourquoi avez-vous ensuite divorcé La liberté sexuelle exigée en mai 67 était une liberté par rapport à soi-même, et non par rapport à un partenaire que les notaire vous avez désigné. Je suis prêt à partager votre amour. Ne cherchez pas à m'enfermer dans une solitude qui vous effraie et qui vous pousse à acheter des voitures familiales. Vous n'avez pas fait des enfants comme ça, c'est une certitude que je suis prêt à partager avec vous. Et en plus, vous payez un loyer, ce qui vous ancre dans cette réalité chronologique chère à Joris Evans qui n'a pas filmé l'entrée du goulag, puisqu'il ne faisait pas des films comme ça, et que sans doute, il payait avec sa femme un loyer. Je suis irresponsable, vous avez parfaitement raison, je suis j'ai été, je serai. Voilà, c'était un texte de Pierre Merechkovski, dit comme il l'a pu par, par Roger. L'autre Pierre Par, par L'autre Pierre, voilà, et le sous, sous le surnom de Roger Nimot. Alors, revenons à notre grand remplacement, parce qu'on s'en rapproche. Les filiations idéologiques et spirituelles entre la solution finale, et le grand remplacement sont avérés. Qu'en est-il vis-à-vis de la théorie du grand filtre Robin Dell Hanson, universitaire et chercheur en sciences économiques, est, pour moi, le pendant contemporain de ce que fut l'économiste américain Milton Friedman. Robin Hanson est expert du marché de prédiction, c'est-à-dire de la spéculation événementielle en fonction de la réalisation d'une opportunité au sens économique du terme, bien sûr, 11 septembre 2001, 24 février 2022. Proche du mouvement transhumaniste, il fait le choix axiomatique de la modification génomique artificielle de l'humanité, pour adapter celle-ci aux conditions artificielles de société pleines d'un efficace, pleine efficace bonheur commun, dans d'idylliques conditions interplanétaires, plutôt que d'envisager d'adapter nos sociétés aux besoins naturels des êtres vivants pour faire en sorte qu'à l'avenir sur Terre, 20 000 êtres humains ne meurent plus de faim chaque jour, non par manque de nourriture, mais par manque d'accès à des produits alimentaires stockés dans des infrastructures portuaires dans l'attente hypothétique de l'opportunité d'une fluctuation à la hausse de leur cours en bourse. Cet individu est l'initiateur de la théorie du grand filtre. Théorie simpliste, ayant la prétention d'expliquer le paradoxe de Fermi, voire de résoudre l'équation de Drake en éradiquant opportunément bon nombre de ces termes. Pour ce capitaliste ultralibéral, parangon pour tous les technophiles, l'avenir de l'humanité est spatial. Il partage cette inquiétante vision prophétique avec le milliardaire Elon Musk, le pape de la voiture électrique, le grand moufti des galaxies de satellites en orbite basse, le promoteur de la propulsion au méthane intra-atmosphérique et autres progrès écologiques majeurs pour toute l'humanité. Rechercher de l'eau sur Mars et d'éventuelles traces de vie fossiles ou présente, mobilise l'intelligence et les moyens financiers d'une singulière espèce terrestre. Singulière, car ce qu'elle recherche, comme s'il s'agissait du Saint Graal, à des millions de kilomètres de sa planète mère, elle ne respecte pas dans sa propre maison. Ce vital accès à l'eau est pourtant considéré, au niveau du droit international, comme un droit de l'être humain, dans les faits, tous les êtres vivants sont spoliés de ce droit vital par des activités industrielles et agraires polluantes. En politique, comme dans tous les autres domaines, prétendent faire preuve de réalisme et stupide. En effet, la réalité est axiomatique, même si la très grande majorité des axiomes déterminant le réel restent totalement mystérieux et sont, peut-être même pour certains, totalement inconnaissable. Ce que nous croyons savoir, à l'aide de nos cerveaux constitués de matière baryonique, c'est que la matière baryonique elle-même représenterait moins de 5% de l'univers observable. Quelle que soit sa taille et sa complexité, chaque système nerveux peut être considéré comme étant une machine de Turing baryonique, mais aussi comme étant le siège de la synthèse de sa propre réalité à partir du tri par logique floue, des informations lacunaires recueillies par les sens auxquels il est relié. Et les comportements qui en résultent sont donc hors de tout illusoire libre-arbitre. Les systèmes nerveux centraux, centraux des êtres pluricellulaires complexes sont-ils des passerelles biologiques entre biosphère et noosphère Chaque espèce vivante appréhende-t-elle une réalité qui lui est spécifique au sein d'une biosphère commune et accède-t-elle à une noosphère associée, elle aussi spécifique Bien que les électrons soient des leptons, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les puces électroniques programmées avec des algorithmes neuronaux. Pense-t-elle que les minorités qui accaparent les moyens matériels et les connaissances sont inutiles, obsolètes ou simplement nuisibles Que penser des élites qui exigent, à travers une pétition signée le 29 mars 2023, un moratoire sur les recherches liées aux applications informatiques de la logique floue, alias intelligence artificielle. Ces élites pensent-elles que leurs privilèges pourraient être les victimes de libres raisonnements artificiels qui aboutiraient à les désigner publiquement pour ce qu'ils sont des minorités qui accaparent les moyens matériels de production et qui dévoient sciemment les connaissances scientifiques et techniques vers leurs égoïstes et concurrentiels buts particuliers, mais aussi que ces élites, élites n'ont même pas la circonstance atténuante d'être inutiles, inutiles, mais qu'elles sont de mortels parasites nuisibles à l'ensemble de la biosphère. Ces élites des nations thermonucléaires dominantes méprisent le droit international, en refusant de ratifier le traité sur la Lune qui établit depuis le 5 décembre 1979 l'appartenance la de tout corps céleste, y compris ses orbites, à la communauté internationale. Saturer les orbites terrestres, accaparer les richesses lunaires, voilà ce que les institutions publiques et privées projettent de faire contre les intérêts vitaux communs de tous les peuples. L'espace est désirable uniquement pour celles et ceux qui désirent s'exposer à des doses de radiation ionisante, qui désirent se décalcifier en gravité faible voire nulle, qui aiment la promiscuité malsaine de dangereux et, et exigus milieux artificiels, où tout ce qui est vital est compté. Ce genre de rêve tient du cauchemar technophile promu médiatiquement par toutes les juntes militaro-industrielles au sein de jeunesse qu'elles espèrent muettes. Cette nouvelle vision technophile internationale tient pour axiomatique que les activités nucléaires sont écologiquement compatibles, malgré qu'elles restent totalement antinomiques avec le vivant, selon la non-linéarité des effets biologiques mortifères des rayons ionisants, dits faibles, mis en évidence scientifique par l'équipe du professeur Pechko en 1972. Tous les systèmes de croyance sont des systèmes axiomatiques. Tu es obligé de tenir le... Eh bien, on, on s'excuse deux minutes, on a un problème sur le stabilisateur... On va relancer la, la machine. Voilà. Donc, c'est reparti. C'est... Voilà. Bah, comme ça, ça se trouve bien qu'on est en direct. Est-ce qu'il y a eu des réactions en direct Oui, tu à Olivier Fouchard qui nous a dit merci. Radio Anarchiste. Direct Et à République. Eh bien, c'est très bien. Alors. Merci à lui. Donc j'en étais à saturer les orbites terrestres, à et les richesses lunaires, voilà ce que les institutions publiques et privées projettent de faire contre les intérêts vitaux communs de tous les peuples. Alors l'espace est désirable, donc on le voit. Donc cette nouvelle religion technophile internationale tient pour axiomatique que les activités nucléaires sont écologiquement compatibles, malgré... Ah Relance-le, re, c'est bizarre quand même que... C'est qu'il y a. C'est. C'est un peu limite ou... Non, voilà. ah. Bon, ben, renvoie, parce que c'est. On n'y touche plus. Donc, donc j'en étais. Tous les systèmes de croyances sont des systèmes axiomatiques qui ont malheureusement des conséquences sanitaires et sociales majeures. Voilà ce qu'écrivait à ce sujet Paul Lafargue dans son ouvrage Le droit à la paresse en 1883. M. Thiers, dans le sein de la Commission sur l'instruction primaire de 1849, disait « Je veux rendre toute puissante l'influence du clergé parce que je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici pour souffrir et non cette autre philosophie qui dit au contraire à l'homme « jouit. » Monsieur Thiers formulait la morale de la classe bourgeoise dont il incarna l'égoïsme féroce et l'intelligence étroite. Et donc les technophiles d'aujourd'hui, avec euh, soi-disant un, un espace dans lequel il serait souhaitable d'aller vivre, alors que tout ce qui est vital est compté, sont du même type de philosophie que celle de M. Thiers. Voilà, on est là pour en chier. Alors, on ne va pas faire dans la dentelle alors Non, on ne va pas faire dans la dentelle. Alors pourquoi des les des élites des stupides des de l'espèce suranimale humaine, qu'elles ont orgueilleusement qualifiées de sages oui, Homo, Homo sapiens, prétendent-elles que parce que l'univers observable leur semble silencieux, cela signifierait qu'il est vide de toute civilisation extraterrestre évoluée. Une absence de preuves ne sera jamais la preuve d'une absence de faits. Aujourd'hui, les sondes spatiales d'exploration des astéroïdes, bon, des astéroïdes proches hein, quand même, et les observations spectroscopiques de l'univers observable nous informe de la présence précoce d'acides aminés dans l'espace. Ces molécules constituent les bases chimiques de toutes les protéines terrestres et elles sont abondantes. Le télescope James Webb de la NASA a observé le 9 décembre 2022 trois galaxies apparues moins de 350 millions d'années après la singularité du dernier Big Bang. Les premières générations d'étoiles seraient donc plus précoce que prévu par les théories astrophysiques les plus optimistes, ce qui signifie que la création dans les forges stellaires des éléments nécessaires aux molécules organiques, telles que nous les connaissons sur Terre, serait elle aussi plus précoce que prévu, donc que l'apparition de formes de vie complexes voire intelligentes pourrait avoir connu une ère d'abondance qui aurait précédé dans l'histoire de notre univers observable, notre propre apparition, et nos extrêmement récentes émancipations scientifiques et techniques. Croire qu'une espèce suranimal très ancienne pourrait ressentir le besoin, voire la nécessité d'échanger avec des espèces suranimales exogènes plus récentes, donc potentiellement moins complexes, et stupide. Une espèce suranimale récente, qui aurait l'orgueil de se croire intelligente et qui tenterait avec des technologies balbutiantes, d'entrer volontairement en contact avec d'autres espèces suranimales exogènes intelligentes serait une espèce suicidaire. En effet, si l'espèce est spatialement proche, mettons dans un rayon d'une cinquantaine d'années-lumière autour du Soleil, soit un rayon d'environ 3,285 millions d'unités astronomiques, une unité astronomique c'est une distance Terre-Soleil, c'est-à-dire c'est 8 minutes-lumière, cette espèce proche peut vivre dans un des 1300 systèmes stellaires que contient cet infime volume de la voie lactée. Elle aura sûrement un faible écart de complexité avec la nôtre, parce que c'est un petit peu comme dans une boîte de pétri quand on fait des cultures de bactéries. Si on dispose les bactéries, eh bien, à l'endroit où on va poser, eh bien les bactéries qui vont se multiplier seront très proches génétiquement vu qu'elles seront liées à la même souche. Donc si on est dans une portion d'univers où il y a des acides aminés dans les météores et dans l'espace qui se déposent sur les planètes qui ont des conditions habitables, et eh bien la, la probabilité de développement de vie sera euh, euh, au niveau spatio-temporel proche en fonction de la proximité spatiale. Et donc le, la la complexité de développement sera aussi proche. C'est la bactérie qui est de souche. Oui, c'est la, la, la souche bactérienne. Voilà. Alors, donc, on aura un faible écart de complexité avec la nôtre. Ce qui, ce qui signifie que ça pourrait être néanmoins suffisant pour en faire une, une espèce nous dominant dans tous les domaines scientifiques et techniques. Et ayant une éthologie proche de la nôtre. C'est-à-dire particulièrement xénophobe, voire agressive, car toujours coincée dans l'espace évolutionnaire expansionniste. Un tropisme spéciste identique aux nôtres pousserait cette espèce exogène spatialement proche à vouloir augmenter son espace vital au détriment d'éventuelles autres espèces suranimales, c'est-à-dire au mieux d'espèces colonisables, voire culturellement assimilables ou au pire, comme des espèces concurrentielles qu'il serait vital d'éradiquer. Heureusement, la probabilité de présence d'une espèce suranimale développée scientifiquement et contemporaine de la nôtre diminue de manière inversement propor proportionnelle à sa proximité. Ainsi, les espèces suranimales très anciennes doivent être rares et lointaines. Pour elles, la disparition des frontières entre biosphère et noosphère doit déjà faire partie de leur lointain passé. Elles doivent être devenues des espèces transdimensionnelles et doivent appliquer depuis les siècles des siècles une vitale et intelligente stratégie de totale discrétion. Voilà pourquoi un univers plein de vie, habité par de rares êtres très évolués, sera nécessairement totalement silencieux. Néanmoins, il existe effectivement des grands filtres, et non un seul et simpliste grand filtre au relant confessionnel, millénariste, voire messianique. Tous les grands filtres sont majoritairement naturels et passés. Météores géocroiseurs, activités sismiques dites de trappe, explosions de supernovas proches, les plus probables des grands filtres à venir... Où, malheureusement en cours sont la plus grande extinction d'espèces vivantes actuelles, l'épuisement industriel rapide quelques siècles des ressources naturelles non renouvelables, des zoonoses de plus en plus nombreuses liées au commerce international et aux délirantes recherches de laboratoires, une lente et inexorable involution catastrophique de notre espèce vers un état antérieur d'animalité ayant pour origine les conséquences mutagènes, mortifères, durables et combinées de toutes les nombreuses activités industrielles et militaires. Ah, je je m'excuse, j'ai une page qui colle. Voilà. Alors, je vais vous citer un court extrait d'un article internet récent de Science et Vie daté du 4 février. 2023. Une équipe de chercheurs du Brigham and Women's Hospital de Boston, aux États-Unis, a découvert un phénomène inquiétant. De plus en plus de personnes de moins de 50 ans développent un cancer. Pour les chercheurs, cette augmentation spectaculaire aurait débuté il y a une trentaine d'années. Les activités nucléaires anthropiques sont reconnues depuis leur origine, qui a moins d'un siècle, pour être totalement antinomiques avec la vie. Elles sont néanmoins promues criminellement depuis juillet 1957 par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, à travers son Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui stipule dans l'article second de ses statuts « L'Agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix la santé et la prospérité dans le monde entier. Comment la source de moins de 2% de toute l'énergie consommée sur Terre pourrait être à l'origine de, de son inéluctable fin, en tant qu'espèce sur récente et véloce, originaire de la grande banlieue de la voie lactée, sans l'appétit insatiable et criminel de tous les états-majors militaro-industriels homo sapiens pour les armes de destruction massive de son prochain. Interrogation écrite surprise pour M. France-Olivier Gisberg. Trois questions pour un Français de souche en marche. Première question. Combien de masques sont actuellement stockés en France pour être distribués gratuitement et immédiatement aux populations en cas de nouvelle pandémie Deuxième question, quelle politique d'aménagement du territoire a le gouvernement français pour protéger efficacement les populations civiles des conséquences sanitaires et sociales d'une éventuelle frappe nucléaire russe Troisième question, que faut-il faire des manifestants qui ne savent ni lire, ni écrire, ni penser Monsieur France-Olivier Gisberg peut m'envoyer ses réponses écrites, avant le prochain rendez-vous mensuel Radar, en direct, de 19h à 20h, le jeudi 4 mai 2023, qui sera intitulé Retrait, et sous-titré Mai 2023. Et là, avant de, de rendre l'antenne, je vais vous montrer quelques tracts dilatoires de l'opposition électorale agréée, alors qui valent leur pesant de nouilles. Donc là, on a le PCF avec euh, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, ce que j'appelle les pneus. Alors, 64 ans, c'est non, hein, plutôt que de mettre euh, 60, ans, euh, 60 ans il y a 40 ans, hein, à taux plein. Donc, so 64 ans, c'est non. Et alors, ils, ils, ils expliquent pourquoi ils s'opposent à cette, à cette réforme des retraites. Et là, il y a quelque chose qu'il faut, que, qu faut quand même que les, les gens voient. Alors, c'est oui... Oui, à la suppression des régimes spéciaux, trois petits points, de la finance. Alors là, je les trouve carrément culottés, euh, ceux qui sont dans les conseils régionaux, ceux qui sont euh, le cul bien au choix à l'Assemblée nationale ou au Sénat, parce que ces gens-là, ils bénéficient d'un régime de retraite extrêmement avantageux, avec en plus une prime fiscale en cas de cumul de mandats, qui fait que si on est député-maire, ben on fait une déclaration en tant que maire, et puis une déclaration en tant que député, et si on a deux gamins, ben ça fait comme si on avait quatre parts. Quoi. Donc euh, ça permet de payer un petit peu moins pour construire des écoles, des hôpitaux et tout ça. Donc ces gens-là, ils sont sur la suppression des régimes spéciaux, à condition que l'on oublie leur propre régime de retraite. Et donc c'est assez scandaleux de, de, de, de recevoir des leçons de la part de gens qui euh, sont des privilégiés, des privilégiés d'un système, et donc ils défendent le système, voilà, c'est pour ça que ils osent proposer, alors là, euh, carrément, PCF, retraite, le peuple doit décider, référendum. Donc ces, ces gens-là, ils font un raccourci extrêmement rapide, cest à ils oublient qu'il y a eu quand même un référendum euh, d'initiative présidentielle le 29 mai 2005, qu'on a remporté au main contre un projet de traité de constitution pour l'unique gouvernance de l'Union Européenne, hein, et que eux, en tant que, en tant que députés ou en tant que sénateurs, réunis au Congrès par Nicolas Sarkozy, eh bien, ils ont voté contre notre choix référendaire en 2008, sur le fameux traité de Lisbonne, qui était la copie conforme de ce qu'on avait refusé en, en 2005. Et là, pour ne pas démissionner en masse, hein, suite à la, au fait que le gouvernement, avec le 49-3, a adopté la retraite à 64 ans hein, pour ne pas euh, avoir à perdre leurs leur privilèges hein, et, leur, et leurs indemnités euh, de, de figurants euh, de, de cette République par ordonnance et par, et par décret euh, monarchique eh bien, ils appellent un, ré un référendum. Alors, bien sûr, ce sera un, un référendum d'initiative citoyenne dans des délais super courts, et il faudra réunir les deux tiers des, des signatures des députés, enfin, le, le, le truc qui, de toute manière, euh, est complètement dilatoire et n'arrivera jamais. Voilà. Donc, euh, il faut arrêter ces blocages euh, en pointillés, alors là, maintenant, carrément, le grand rendez-vous, ce serait pour le, projet, le 1er mai, pour organiser un, un, un grand casse-pipe, affronter euh, la police, voire l'armée, euh, le, le 1er mai. Donc moi, je dis aux gens, restez chez vous. La seule chose qui pourrait changer les choses, c'est une grève générale, ou ce serait que ces gens-là eh rendent leur mandat, vu qu'ils osent se prétendre d'opposition, Qu'ils soient les, les rassemblés ou les, ou les insoumis ou, ou le PCF, et bien qu ils ont qu'à rendre leur mandat de sénateurs, de conseillers régionaux et de députés. Et ça créera une crise institutionnelle qui obligera à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et donc, on sortira euh, de cette impasse. Voilà. Et donc, dans, dans, dans le même genre, je me suis amusé à faire un, un numéro de l'Inanité, le journal internationaliste capitaliste. Donc, euh, dans l'or, nous croyons, hein, euh, du jeudi 4 mai 2024. C'est un journal gratuit et indépendant. Donc, l'atome, c'est la paix. Alors, qu'est-ce que j'ai qu que marqué dans ce journal Alors, on, on voit euh, euh, Joseph Poutine qui serre la main de, de, de Philippe Macron. Et donc, qu'est-ce que j'ai écrit Alors, le, le leader incontesté de la Grande Russie unie, le président Joseph Poutine, a accueilli chaleureusement le président de l'Europe unie et chef de l'État français, M. Philippe Macron, pour la signature des accords de Siversk qui viennent renforcer l'axe nucléaire Paris-Moscou. En France, les présidents du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et de la direction générale de l'armement ont rappelé que cet accord public-privé entre la société russe Rosatom et EDF est un accord gagnant-gagnant qui respecte à la lettre la doctrine onusienne inscrite dans l'article 2 des statuts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est-à-dire athée et accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Et ensuite, terrorisme vert, voilà c'est le fameux terrorisme intellectuel, bah, on voit Paris, 2020, Paris 2024, les Jeux Olympiques, et là qu'est-ce que j'ai écrit laisserons-nous des activistes pro-ukrainiens gâcher la grande fête internationale du sport que sont les Jeux olympiques Paris 2024. Alors, le préfet de Paris et la maire de Paris ne clashent plus leurs inquiétudes depuis les blocages sauvages des travaux sur les infrastructures indispensables aux JO 2024. La République populaire de Chine a proposé son expertise au chef de l'État français afin de collaborer à la mise en place d'une politique sociale de rééducation par le travail de tous les dangereux adeptes des sectes écologistes qui pullulent et sabotent violemment tous les vertueux efforts environnementaux des industriels et des militaires pour atténuer, pour atténuer les effets du réchauffement climatique global et des sécheresses à venir sur les courses des places boursières. Voilà. Donc on voit bien qu'aujourd'hui les... les les privilégiés du système défendent le système, défendent euh, leurs propres intérêts d'état-major politique et syndicaux et que les citoyens, les travailleurs sont les dernières roues du carrosse. Et on demande à ces gens-là d'aller se faire éborgner, d'aller se faire mutiler et, et carrément de faire du combat de rue euh, contre la police et l'armée. C'est euh, notamment irresponsable et, et, et paradoxalement totalement criminel. Parce que c'est pour eux le moyen de ne rien faire pour changer la situation et pour rester les fesses au, en, au chaud jusqu'en 2027. Parce qu'il faut bien voir que euh, le fameux Roussel euh, du PCF, carrément, euh, il, il se présente comme étant le candidat de, de la gauche pour 2027, comme si les gens en étaient à, à vouloir espérer les prochaines déchéances pestilentielles. On veut la fin du présidentialisme, on veut la fin des préfets et on ne veut plus avoir des gens qui sont la droite. Parce que, je suis désolé, Ruffin, Mélenchon euh, euh, et, et, ce, et, ce, et ce fameux euh, euh, Roussel, secrétaire national du, du parti conformiste français, sont des gens de droite. Et en fin de compte, Macron, il est d'extrême droite. Donc, il il pourquoi est-ce qu'il nous parle de gauche la gauche, c'était il y a 40 ans, quand effectivement on a obtenu la retraite à 60 ans, la retraite à 60 ans à taux plein. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour les élections 2022, le candidat au présidentiel, Jean-Luc Mélenchon, qui ensuite voulait devenir le premier ministre d'Emmanuel Macron, eh bien lui, c'était la retraite à 60 ans, mais à taux réduit à taux réduit. Donc aujourd'hui il s'agit d'exiger la, la retraite à 60 ans à taux plein, mais aussi à 55 ans pour, tout, pour toutes les professions euh, épuisantes comme euh, pompiers, les gens qui travaillent dans la santé euh, ou ceux qui travaillent en extérieur euh, avec des conditions climatiques et qui s'usent la santé. Il faut savoir que les chiffres de l'INSEE ne mentent pas. Euh, un cadre et un, et un ouvrier n'ont pas du tout la même espérance de vie. Et donc la retraite à 60 ans euh, pour tous, c est, c est, ce n'est que justice. De plus, il faut voir que les revendications sont complètement euh, prises en otage par ces états majors euh, syndicaux qui, par rapport à la demande de retrait, continuent à prendre des rendez-vous avec euh, Mme Borne et, et à se rendre à Matignon. Il n'y a rien à discuter avec quelqu'un qui a fait passer euh, sa réforme des retraites avec le 49-3. C'est le la, la, la preuve même qui, du non-dialogue social. On se réfugie derrière la Constitution. Hein.